J'avais envie de vous emmener avec moi aujourd'hui à ma ferme pour les amateurs de plantes comme moi, le paradis sur terre. Ma ferme s'est située à Aiguille à côté de Marseille et c'est un endroit où on peut trouver toutes sortes de plantes intérieures et extérieures ainsi que plein d'animaux bah, de la ferme justement. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un saut à aiguille dans ma ferme, déjà pour trouver des plantes, pour agrémenter mon salon, mais j'avais aussi et surtout envie de réaliser un potager en ville sur ma terrasse. Attends Elle a 39,80 Alors bien sûr L'objet principal de ma visite, c'était pas de repartir avec de nouvelles plantes à mettre dans mon salon. Mais vous savez ce que c'est, quand on aime, on ne compte pas. C'est tellement agréable en fait, parce il y a tout l'arrosage automatique et du coup, ça fait de l'air, c'est trop chouette. Je vois toutes les plantes, elles sont trop bien. J'ai envie de venir vivre là ou de travailler là. Voilà Je suis tombée sur cette pépinière un jour par hasard et j'en suis tombée éperdument amoureuse Déjà la variété des plantes, des fleurs disponibles, mais aussi l'ambiance qui s'en dégage. J'avoue que je suis une citadine sur bien des aspects, mais... Je me rapproche de plus en plus de la nature et j'avoue qu'à terme, j'aimerais vraiment avoir la possibilité de vivre à la campagne. Quand je dis campagne, je ne dis pas forcément au fin fond de la France, mais dans un endroit où j'aurai la possibilité d'être au milieu de la verdure. La problématique pour moi dans les endroits comme ça ou dans la nature de non. façon générale, c'est ma phobie des araignées. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je dompte parce que j'ai un vrai, un vrai... Problème avec les araignées. J'ai toujours voulu faire colant mais je vais jamais pouvoir faire colant hein. Jamais. Je vais dire que j'ai envie d'agiter à la campagne. écoute moi bien. Non. Ok, ça devrait être ok On est de retour sur ma terrasse et la première des étapes va être de vider complètement ma terrasse pour faire place aux palettes que j'ai ramenées afin de réaliser mon petit potager. J'ai utilisé pour réaliser ce potager en palette de la colle multi-usage, un pied de biche, un marteau, une visseuse, une agrafeuse, des vis et des clous et, bien évidemment, une paire de gants pour éviter les échardes. La première étape dans la réalisation d'un potager en palette comme je l'ai fait, c'est d'enlever les planches en trop, donc les planches qui ne sont pas situées au niveau des pieds. Une fois que tu auras enlevé les planches, la deuxième étape, c'est de les réutiliser pour pouvoir faire le bas de ton bac. Et pour m'assurer que les planches vont bien résister au poids de la terre et des plantes, j'ai décidé d'utiliser la colle, des clous et des vis. Comme ça, je m'assure que ça ne bougera jamais. Ensuite, pour fixer le tout, je vais rajouter deux planches de chaque côté pour m'assurer que le tout reste bien ensemble. Et je vais aussi ajouter une planche supplémentaire en dessous de chaque étage pour venir fixer les deux parties ensemble. Ensuite, pour m'assurer que la terre va bien rester là où elle est censée être dans chaque bac, je vais utiliser des sacs à gravats que je vais adapter à la taille de mes bacs. Pour fixer mon sac, je vais utiliser mon agrafeuse. Ensuite je vais trouer mes sacs à plusieurs endroits pour m'assurer que l'eau ne stagne pas. La partie suivante c'est de mettre des billes d'argile sur le fond de mes bacs pour assurer un drainage et encore une fois que l'eau ne stagne pas au niveau de mes plants. Je vais maintenant ajouter la terre mélangée au fumier. Avant de mettre en terre les plants que j'ai achetés, je me suis au préalable assurée de la bonne combinaison et de la bonne association des plantes entre elles. Je vérifie aussi l'agencement des plants avant de les mettre en terre définitivement. Ce que j'ai pu remarquer, mais ça s'arrangera avec le temps, avec la pratique, parce que c'est mon premier potager finalement, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de légumes au même endroit. J'ai disposé mes plans en quinconce et j'ai décidé d'alterner les variétés qui vont mettre plus de temps à pousser avec des variétés que je vais récolter avant. Ça me permet d'avoir un espace où je vais pouvoir disposer plus de cultures, mais aussi de leur permettre d'avoir un espace nécessaire à terme pour pousser. J'ai décidé de planter dans mon petit potager de la mâche, de la scarole, des betteraves, quelques choux et du céleri. J'ai fait en sorte d'espacer au maximum les plants entre eux, et surtout de ne pas mettre les variétés qui prennent le plus de place les unes à côté des autres, pour ne pas qu'elles utilisent l'espace nécessaire d'un plan qui se trouve à côté. Je vais essayer au fur et à mesure de faire des semis, de faire des plantations moi-même, et d'ajouter petit à petit d'autres variétés sur ma terrasse, que ce soit en pot, en jardinière, dans des sacs de jute. Bref, je vais essayer de diversifier mes cultures en ville et au cinquième étage sur une terrasse. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais en tout cas, j'ai envie de relever le challenge.